Bonjour, je m'appelle Mike Ravenscroft. Je travaille au Peace Accelerator ici à Washington, D.C. Le Peace Accelerator prépare, conseille et soutient les entrepreneurs qui créent des technologies novatrices, servent à empêcher les conflits, à promouvoir la stabilité et la paix dans le monde. Je suis vraiment ravie de pouvoir accueillir tout le monde au cours de um, Just Tech Cattenay d'aujourd'hui. Réaliser des bénéfices tout en servant l'intérêt général. Nous allons écouter parler un groupe d'entrepreneurs sociaux qui font beaucoup de choses intéressantes. Ils vont nous parler de leurs activités euh, au cours desquelles ils réalisent des bénéfices tout en aidant les communautés dans lesquelles ils vivent. Nous voulons euh, pouvoir recueillir vos opinions et ainsi que vos questions au cours de ce programme. Donc veuillez nous communiquer euh, vos euh, questions grâce au hashtag GIST Tech Connect. Pour les autres groupes qui nous rejoignent, euh, bienvenue et veuillez nous envoyer votre photo par email ou par Twitter en utilisant le hashtag GIST Tech Connect. Je vais commencer par accueillir maintenant euh, nos experts. Euh, Fanta Gillian est fondatrice euh, et PDG de Soussou. L'entreprise de à revisite les modèles d'épargne et d'empereurs existants à travers le monde. Il s'agit d'une communauté bancaire participative qui permet aux gens d'établir entre eux des plans d'épargne et d'accumuler de la richesse, tant en versant des fonds dans le système, tant en retirant. J'ai également euh, Gillian Taub, fondateur et PDG de Pinkalo Technologies. L'entreprise de Gillian se sert de la fintech pour moderniser et accroître les dons caritatifs effectués par les entreprises et les employés. Euh, un peu plus loin, il y a Laila Akel qui nous rejoint également, cofondatrice et CEO chez Red Crow. Red Crow aide les entreprises à fonctionner dans des environnements à haut risque par l'intermédiaire d'une application qui détecte les risques et les minimise. Euh, cette application permet aux gens d'être plus en sécurité et offre des opportunités d'emploi qui, euh, sans cette application, seraient trop dangereuses. Je vous remercie donc euh, de m'avoir rejoint. Je vais commencer la discussion en vous demander ce que veut dire euh, l'entrepreneuriat social. Donc en deux phrases ou moins. Guélion, merci euh, pour l'invitation. Pour moi, l'entrepreneuriat le, social euh, veut dire différentes choses à, à, pour différentes personnes. Nous allons évoquer cela au cours de la journée. Mais je pense qu'il faut tout d'abord chercher à résoudre un problème tout en euh, créant de la valeur. Et il faut également avoir un impact dans les communiqués euh, que vous euh, servez, dans lesquels vous opérez. Donc c'est important pour les comités ainsi que pour euh, les PDG des entreprises. Laila, à votre avis, que signifie l'entrepreneuriat social je pense qu'il faut relever un défi euh, qui impacte votre communauté, mais il faut également faire participer tout le monde dans cette solution. Grâce à cela, vous allez pouvoir établir un sens, euh, un sentiment d'appartenance. Et Fonta, à ton avis, j'ai toujours aimé euh, cette situation réussir euh, tout en faisant quelque chose de positif pour la collectivité. Pour moi, c'est cela euh, l'entrepreneuriat social. Il faut avoir un double résultat financier et social. Il faut bien sûr réaliser des bénéfices, des retours sur investissement, mais il faut également créer des produits qui peuvent autonomiser les communautés euh, qu'elles desservent. Fanta, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Soussou et l'impact que vous cherchez à avoir sur les communautés dans lesquelles vous opérez Soussou, c'est un outil qui permet de faire de l'épargne, et c'est quelque chose qu'on peut proposer euh, aux clients. Donc, c'est inspiré euh, d'un modèle euh, bancaire communautaire qui existe depuis des centaines d'années. Donc, si vous venez euh, des Antilles ou euh, d'Afrique de l'Ouest, vous pouvez parler de sous-sous. Euh, il y a également le terme Kamaya euh, il y a également Tanda. En fait, euh, ce sont euh, des solutions d'épargne informelle qui existent depuis très longtemps. Soussou cherche à moderniser cela grâce à la technologie. Nous avons donc développé un outil qui peut être téléchargé sur son téléphone mobile ou sur un site web. Cela vous permet de rejoindre une communauté euh, d'emprunteurs et nous allons donc vous aider à épargner plus. Vous pouvez également demander un emprunt grâce à ce cercle et nous vous aidons également à bâtir, à établir votre profil de crédit. Donc, Laila, vous êtes cofondatrice de Red Crow. Que fait Red Crow et quel est l'impact que vous cherchez à avoir dans les communautés où vous opérez Comme vous l'avez dit, nous vivons euh, au Moyen-Orient. C'est un environnement très hostile et nous passons d'une guerre à l'autre. Nous avons donc eu euh, cette idée après euh, le printemps arabe en Égypte. À l'époque, les gens ont été confrontés à de nombreux défis. Euh, que les personnes en ligne connaissaient déjà, les personnes qui suivaient les situa la situation. Grâce à ce concept, nous avons créé une plateforme et une application mobile qui fournit euh, des renseignements en temps réel, liés à la sécurité physique pour les personnes et les entreprises qui opèrent des environnements hostiles. Nous faisons cela grâce à la collecte d'informations à travers les open sources sur Internet et grâce au crowdsourcing. Euh, grâce à cela, nous pouvons requérir des informations euh, critiques euh, qui permettent de donner un aperçu de la situation dans des environnements volatiles. Gideon, Pinkloo aide les individus et les entreprises à gérer leurs dons euh, caritatifs. Quel a été le problème que vous avez identifié et que vous avez cherché euh, à solutionner Quel est l'impact que vous cherchez à avoir euh, grâce à Pinkloo avant de créer Pinkaloo, je travaillais euh, dans une entreprise technologique, euh, je gagnais pas mal d'argent et il y, a pas, il y a deux ans de cela, je me suis rendu compte que je n'avais pas été aussi généreux que j'aurais souhaité l'être euh, en fonction de mes revenus, en fonction de la personne que je pensais être et comment redonner à la communauté au niveau financier. Et en cherchant à comprendre le pourquoi du comment, j'ai réalisé que je n'avais pas les bons outils pour établir un budget, pour faire des dons aux associations. Je ne savais pas comment trouver les associations carit caritatives qui répondaient à mon propre profil. Aux États-Unis, par exemple, il y a différents outils euh, financiers qui euh, existent, qui aident, par exemple, les gens à gérer un budget lié à la, aux dépenses de santé. Et je me suis dit qu'il nous fallait quelque chose de similaire pour aider les personnes à faire des dons correctifs et pour euh, euh, s'engager plus dans le domaine philanthropique. Et ça, c'était le, le problème que j'ai cherché à résoudre. En ce qui nous concerne aujourd'hui, euh, pour que ce soit une entreprise euh, qui réussisse, il fallait qu'on ait un bon modèle économique. Nous avons donc vu qu'il existait une opportunité pour travailler main dans la main avec les entreprises ainsi qu'avec les banques pour qu'ils puissent proposer euh, cette solution, cet outil à leurs euh, employés et à leurs clients. Ceci donc euh, serait, euh, l'objectif c'était que ce soit un outil intéressant pour leurs parties prenantes. Et j'espère que ceci va aider à résoudre des problèmes auxquels moi, même, j'ai été confrontée. Et je sais que d'autres personnes y sont confrontées également. Pour ceux d'entre vous qui venaient tout juste de nous rejoindre, nous parlons aujourd'hui de l'entrepreneuriat social. Comment réaliser des bénéfices tout en servant l'intérêt général Nous avons euh, un groupe d'entrepreneurs euh, qui partagent leurs histoires et euh, leur expertise avec nous aujourd'hui. Je sais qu'il y a des questions qui nous viennent euh, des personnes qui nous écoutent en ligne, mais avant de passer aux questions, j'aimerais euh, poser une question à Guélienne. Vous dites qu'il y a trois différents types d'entrepreneuriat de, social. Est-ce que tu peux nous expliquer cela oui, comme je vous disais auparavant, je travaillais dans une société, dans une entreprise technologique qui ne se souciait pas du tout euh, de son impact. C'est pour cela qu'avant de créer ma propre entreprise, nous avons participé à différents euh, événements et nous avons remarqué qu'il y avait différentes euh, définitions euh, dans l'entrepreneuriat social ainsi euh, que des entreprises capables d'avoir un impact social. J'ai donc examiné les différentes entreprises qui existaient euh, et qui euh, avaient un impact positif. Et j'ai remarqué qu'il y avait trois types d'entreprises sociales. Et je vais donc vous parler de cela. Le premier groupe, ce sont des entreprises qui euh, se sont engagés à partager leurs bénéfices et de créer un impact grâce à cela. Là, il s'agit par exemple de Tom's qui, euh, qui fabrique des chaussures et pour chaque euh, paire de chaussures achetées, ils vont euh, euh, proposer une paire gratuite à quelqu'un dans le besoin. Il y a également euh, Warby Parker qui fait des lunettes et Ben Jerry's qui vont donc euh, contribuer euh, leurs bénéfices. Donc, ce sont des entreprises, donc, qui prennent une partie de leurs bénéfices et qui vont le reverser à des associations caritatives et donc un certain pourcentage de leurs bénéfices est dédié à des entreprises. Il y a ensuite un deuxième type d'entreprise, ce sont euh, des entreprises qui aident à canaliser les dons vers les entreprises. Donc ce sont des entreprises comme la nôtre ou euh, des entreprises de levée de fonds qui vont euh, faire des levées de fonds plus efficaces. Il y a par exemple GoFundMe, donc ça c'est une entreprise qui a connu beaucoup euh, de succès au cours des dix dernières années. Facebook euh, fait également euh, des campagnes de levée de fonds, il y a également Classy qui aide les associations caritatives à faire des levées de fonds. Donc ça, c'est une deuxième catégorie qui aide les associations caritatives à avoir un impact plus important. Ensuite, la troisième catégorie, euh, ce sont des groupes euh, qui pensent euh, que le fait de redonner euh, à la communauté fait partie de leur ADN. Donc le produit a un impact euh, au sein de la communauté, comme le disait Leila, mais ils vont également euh, dégager des bénéfices. Euh, un exemple de cela, c'est Tesla qui fournit un véhicule extraordinaire mais qui euh, fait cela en réduisant euh, les effets, euh, les gaz à effet de serre. Donc voici les trois différents types d'entreprises qui ont un impact social et qui euh, sont des entreprises euh, sociales. Cela peut vous aider à déterminer l'impact que votre société euh, ou votre entreprise peut avoir. Merci pour toutes ces réponses euh, très intéressantes. Nous allons donc euh, regarder, écouter certaines des questions euh, qui nous arrivent des personnes qui nous écoutent en ligne. Donc, euh, à votre avis, comment trouver un bon équilibre entre le fait de réaliser des bénéfices tout en essayant d'avoir un impact positif au sein de votre collectivité Laïla. Oui, euh, ou plutôt, c'est euh, Gideon qui va répondre à cela. Oui, euh, parfois, lorsqu'on euh, se concentre trop euh, sur le fait de dégager des bénéfices, mais on veut aider des personnes dans des communautés qui sont pauvres, euh, parfois c'est beaucoup plus difficile de trouver le bon équilibre entre ces deux priorités. Donc pour pouvoir euh, trouver cet équilibre, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'intégrer euh, notre mission sociale dans notre modèle économique. Nous travaillons également avec des partenaires qui ont la même mission que nous, des clients qui ont cette même finalité. Ceci nous aide donc à accroître nos efforts et cela nous crée, aide à créer un écosystème au sein duquel nous pouvons travailler. Le dernier volet, c'est qu'il y a toujours des hauts et des bas en ce qui concerne ce que vous pouvez faire. Mais si vous vous posez toujours cette question, est-ce que ce que je fais aide la, co la collectivité Est-ce que cela aide les personnes Et grâce à cela, vous allez pouvoir trouver le bon équilibre. Ça, c'était une très bonne réponse, Fanta. Merci beaucoup. Nous avons une deuxième question. Comment développer un modèle inclusif, participatif, qui combine les deux types de modèles, impact social et réaliser des bénéfices donc, euh, Laila, peut-être que vous pouvez répondre à cette question euh, Est-ce que vous m'entendez demande Laila. Oui, nous t'entendons. Cette euh, question est parfaitement alignée avec ce que nous faisons. Lorsque nous avons commencé à collecter les informations, à recueillir les informations, en fait, nous avons commencé par écouter les personnes sur Internet et on s'est rendu compte que les personnes participaient de plus en plus et nous donnaient leur retour sur ce qui se passait. Et parfois, ils ne le faisaient pas sur Internet. Et on a réalisé que les communautés veulent vraiment participer au changement et qu'ils veulent être des parties prenantes. C'est ainsi que nous avons décidé de demander aux personnes de euh, nous informer sur euh, les problèmes auxquels ils étaient confrontés. Et ceci nous aide à créer une communauté où les personnes veulent se protéger mutuellement, même s'ils ne se connaissent pas personnellement, ou même s'ils ne connaissent pas les endroits dans lesquels ils travaillent. Le fait d'avoir un, un modèle dans lequel la communauté participe au changement. Ça, c'est vraiment très important. Je pense que c'est le modèle qui réussit le plus, car ça permet euh, de faire... De, de, de, de réunir la communauté autour d'un problème commun. Ça, c'est une super réponse. Et en fait, ça répond à ce qu'a fanta dit. Donc maintenant, nous avons une autre question pour Gillian qui vient de Lina. C'est une question fantastique qui parle des difficultés. Quelles sont les difficultés euh, que votre entreprise FinTech a rencontré lorsque vous avez essayé d'établir des partenariats avec les banques? Oh bien, des difficultés, il y en a énormément. Dans le cas des banques, il y a, dirais-je, deux perspectives différentes en tant que fondateur et entrepreneur. Tout d'abord, il faut prendre en compte le fait que les banques parfois euh, adoptent de nouvelles technologies très lentement, alors que pour notre part, nous devons euh, réagir extrêmement rapidement pour pouvoir générer des bénéfices. C'est tout à fait naturel, tenant compte de la nature d'une entreprise, que l'on soit entrepreneur social ou non. Une banque, par contre, peut être plus lente, elle doit veiller au respect des règlements, euh, aux conformités, etc., et ensuite, pour un produit comme le nôtre, en dernier ressort, les banques euh, sont en réalité des entreprises qui visent à dégager des bénéfices d'abord et avant tout. Pour notre part, nous devons adapter nos solutions à ce que fait la banque, voir les mesures, les chiffres, les évaluations pour répondre aux besoins des clients et pour offrir un véritable service au client. Apprendre cela nous a permis de mieux comprendre le client, et j'en reparlerai d'ailleurs plus tard si vous le voulez, et nous avons des conversations avec les banques aussi pour comprendre quels sont les éléments de mesure essentiels, les chiffres essentiels pour une banque. Et en dernier ressort, si quelqu'un est le premier client qui signe pour une entreprise, c'est leur réputation qui est en jeu véritablement. On sait qu'il y aura gagnants et perdants. Il faut prendre en compte les objectifs. Et dans notre cas, nous voulons qu'ils comprennent réellement. Que ce produit, ce compte caritatif est un petit peu comme un nouveau produit créé par une banque, comme un compte à vue ou comme un compte d'épargne aux États-Unis, par exemple. Il y a banques Wells Fargo euh, qui euh, s'est beaucoup penché sur cette question et qui a produit quelque chose de valable. Il faut comprendre donc ces mesures fondamentales, voir les bénéfices que l'on peut en tirer. Et bien entendu, désolé, j'ai pris un petit peu longtemps pour euh, expliquer tout cela et nous pourrons y revenir si vous le souhaitez. Euh... Gillian. Oui, en effet, nous avons eu, confronté les mêmes défis. Travailler avec des banques peut parfois être très difficile. Nous voulons nous focaliser d'abord et avant tout sur le type de banque qui s'intéresse à nos services. Les banques de grande taille euh, sont magnifiques pour les clients en puissance, mais ils sont parfois un petit peu difficiles. Euh, nous préférons travailler avec des banques communautaires, des institutions, des caisses d'épargne qui sont plus petites et qui sont liées directement aux communautés mais qui ont énormément besoin euh, de, de services euh, des communautés, qui ont besoin d'épargne, qui ont besoin de prêts, de crédits, etc. Bien sûr, il semble toujours plus intéressant de travailler avec les grandes banques, mais en réalité, les plus petites réagissent beaucoup plus rapidement. La question suivante que nous venons d'entrevoir est quel serait le conseil que vous donneriez à un entrepreneur pour, il y a un impact, mais qui ne parvient pas, à générer des bénéfices au même rythme Ce qui est finalement la raison d'être de l'entrepreneuriat. Alors, quel est le conseil que vous donneriez à un entrepreneur qui veut avoir un impact, mais qui ne parvient pas à vraiment à générer des bénéfices Eh bien, je leur conseillerais... De, de sortir de leur zone de confort, là où ils se sentent le plus à l'aise. En général, tous nous avons une certaine tendance à rester euh, dans notre propre cercle, au sein de notre propre communauté, euh, de ne prendre donc avec des gens qui comprennent vraiment ce que nous faisons, qui ont les mêmes idées. Et nous sommes un petit peu réticents à nous éloigner. Je conseillerais de s'éloigner des communautés, prendre contact avec des gens qui peuvent avoir euh, une influence, un impact plus fort. Il faut leur parler de façon différente d'ailleurs, car ils ne comprennent pas nécessairement ce que nous faisons, ni le problème dont nous parlons. Euh, lorsque nous parlons avec des investisseurs ou des affiliés, par exemple, qui ne vivent pas au Moyen-Orient et qui donc ne savent pas vraiment ce que cela veut dire d'opérer au Moyen-Orient. Il faut changer le discours qu'on leur tient, il faut leur faire comprendre les problèmes et leur présenter des solutions. Cela vous donne aussi une idée de, de la réflexion, de l'optique, de la perspective de ces personnes avec qui vous parlez. Très bonne réponse et nous revenons l'approche dont euh, nous parlait Guédéon d'ailleurs. Autre question, quelle est l'approche euh, que vous considérez l'entrepreneur en herbe qui euh, cherche à définir son plan euh, commercial euh, Faut-il d'abord avant tout qu'il pense à avoir le plus gros impact ou bien plutôt à parvenir à la viabilité de leur entreprise euh, Fanta, oui, soyons honnêtes. Les entreprises sociales sont aussi d'abord et avant tout une affaire, une entreprise. Vous devez faire des bénéfices si vous l'existez. Et, et, il faut donc être un entrepreneur et il faut accepter qu'il est essentiel de générer des revenus, euh, des recettes. C'est là le cœur de votre entreprise. Si vous voulez maintenir l'impact social, c'est magnifique bien sûr. Mais je serai très honnête, lorsqu'on parle inv aux investisseurs, à de possibles clients, il faut leur montrer la façon dont l'entreprise fonctionne comme entreprise. Euh, faire des bénéfices, parfois mauvaise réputation, il y a eu euh, des cas malheureux dans le passé, mais il faut être focalisé sur le modèle commercial. D'abord en tout, faute de quoi vous ne parviendrez pas d'ailleurs à survivre à vous agrandir, ce qui fait que, dans le fond, dans ce cas-là, vous n'aideriez personne. Gideon. Oui, euh, c'est une excellente réponse et qui nous ramène d'ailleurs à ce qu'on disait auparavant. Il faut s'aligner sur le client, sur l'investisseur. Il faut avoir une optique, une vision commune, savoir où l'on veut aller, euh, savoir comment s'entraider. Bien sûr, chaque entreprise est différente et dans notre cas, nous avons des investisseurs externes. Toutes les sociétés n'ont pas nécessairement besoin, mais si je travaille avec un investisseur, je veux m'assurer qu'il y ait harmonie entre notre façon de faire les choses. Euh, il y a des façons différentes d'avoir un impact d'ailleurs, et je reviens au premier groupe, celui qui donne une partie des bénéfices et qui ont un, une maîtrise meilleure sur la situation, car ils peuvent décider par exemple de la proportion de bénéfices qu'ils vont consacrer à des œuvres de bienfaisance. Euh, si cela euh, fait partie intégrante du modèle, la situation peut être légèrement différente. Il faut aussi penser à, au prix que l'on donne à permettre d'être rentable, etc. Mais, euh, ce que vous disiez, euh, si vous faites faillite, vous n'aurez aucun impact sur les communautés. Donc, il est essentiel de prendre en compte la nécessité de faire des bénéfices. Il faut penser à long terme, à optimaliser, à maximaliser l'impact, euh, tenant compte des attentes des clients et des investisseurs. Oui, ça fait partie inhérente du, du euh, modèle d'affaires d'ailleurs. Euh, si vous êtes euh, au centre euh, World streetman eh bien, vous nous demandez. Comment les entreprises sociales dans le monde ont-elles surmonté l'obstacle qu'est d'avoir accès à un capital Leila, je commence par vous. Nous avons adopté plusieurs façons de faire les choses. Nous avons pratiquement essayé toutes les façons de faire les choses. Hein. Euh, financement participatif, euh, d'autres euh, mobilisations de financement, en réalité, nous chassons l'investisseur, nous savons qui nous voulons recruter, euh, nous faisons des recherches, et nous comprenons le secteur qui les intéresse, hein, afin de savoir si nous y correspondons ou non. Donc, nous faisons un travail préalable, un examen approfondi. Et cette stratégie nous a donné de bons résultats, et donc nous la maintenons. Nous, nous ne pensons pas que le premier refus est définitif, non, nous essayons six mois plus tard à nouveau. Et c'est là la stratégie qui, pour nous, a réussi. Excellent, oui, allez-y. Oui, tout à fait d'accord avec vous. Euh, il y a d'autres façons de faire les choses aussi. Notre start-up, particulièrement technologique, trouver un investisseur, bon c'est la situation idéale, mais il y a d'autres sources de financement que l'on peut exploiter, surtout dans le cadre d'une entreprise sociale. Euh, vous pouvez adresser à des fondations, des organisations qui donnent des dons euh, et c'est ce que nous essayons de faire, nous essayons de retarder le moment euh, de la décision jusqu'à ce que nous ayons examiné tous les investisseurs possibles, qu'il s'agisse de dons ou non. Il euh, y a pas mal d'organisations qui souhaitent aider les mêmes collectivités que nous euh, souhaitons aider et qui dans ce cas là sont intéressés à travailler avec nous. Nous pensons à créer euh, vraiment des projets qui tiennent la route, à faire approuver des projets. Euh, les contrats du gouvernement sont excellents aussi auxquels on ne pense pas assez souvent. L'entrepreneur fait démarrer son entreprise et nous avons également été à l'argent de contrat du gouvernement, du gouvernement des états ou du gouvernement fédéral pour faire notre programmation, pour amplifier notre, notre impact et c'est le modèle qui nous a servi. Euh, j'étais diplomate au, pour le département d'État pendant près de dix ans, euh, j'étais affectée, affectée en Afrique et, et on y voyait, euh, il, y a, il y avait des entreprises dirigées par des femmes qui utilisaient euh, ces euh, genres sous-sous, ces entreprises, ces casses d'épargne et de prêts et ne passaient jamais par les euh, grandes banques. Mais elles parvenaient à mobiliser, à multiplier leurs capitaux et c'est ce que nous essayons de faire aussi à Soussou et j'encourage les entrepreneurs à suivre ce modèle. Moins de 2% des grandes entreprises d'ailleurs sont financées par des euh, capitaux euh, euh, de grandes, de, de grandes coentreprises d'ailleurs. La question suivante d'ailleurs était de savoir comment mobiliser des financements, ce qui nous amène à parler d'une chose que nous n'avons pas encore euh, mentionné, par exemple les caisses d'épargne, de prêt, des capitaux qui euh, permettent de se mettre à échelle. Avoir des investisseurs externes peut être extrêmement positif. Et comment faites-vous votre propre mobilisation de financement? Dans notre cas, nous ne positionnons pas comme une opportunité d'investissement qui a un impact, pas du tout. Euh, nous avons un impact, bien sûr, mais ça, c'est un plus. Nous passons pas la route euh, traditionnelle. Nous commençons par les amis, la famille, les proches. Nous présentons un prototype, un produit qui soit viable sur le marché. Enfin, nous y parvenons. Nous prenons langue avec euh, des groupes locaux, des euh, fonds de démarrage. Nous intéressons les gens à ce que nous faisons. Et à l'heure actuelle, notre mobilisation, nos compact de mobilisation, de financement, est assez semblable aux autres entreprises technologiques. Bien sûr, nous avons eu un impact, mais en fin de ressort, nos investisseurs pensent que la tendance est euh, la même. Les jeunes souhaitent s'allier sur des entreprises qui ont les mêmes objectifs qu'eux, mettre à profit la possibilité d'avoir un fort impact sur la société plutôt que d'essayer de se positionner comme une opportunité d'investissement qui a un impact. Et, et j'ai été mis en contact par un groupe de protecteurs qui étaient intéressés par ce que nous faisions. Et nous avons eu de longs échanges, nous avons décidé que nous ne voulions pas être une société qui faisait investissement seulement afin d'avoir un impact, et que nous voulions être efficaces, rentables, ce qui nous ramène au commentaire précédent. Il faut comprendre ce que cherchent vos investisseurs et dans ce cas ce groupe de protecteurs. Euh, voulait créer un produit réel, physique, concret, qui a un impact sur la communauté, non pas seulement un logiciel. Comprendre donc ce que veut l'investisseur, quel que soit votre positionnement en termes d'opportunité, vous permet d'ailleurs de gagner du temps, et euh, c'est ce qui euh, permet également de répondre aux objectifs que nous souhaitons. Donc en Libéria euh, euh, veut nous poser une question. Donc comment utiliser le profit en tant qu'entrepreneur euh, social euh, alors que l'objectif ce n'est pas de réaliser euh, des bénéfices personnels Donc ça c'est une question euh, intéressante. Léla, est-ce que vous voulez répondre à cela Oui, ça c'est une question très importante. En effet, euh, la plupart des personnes qui souhaitent euh, démarrer un projet social ou une entreprise sociale en fait, elles se disent que le fait de réaliser des bénéfices, c'est quelque chose de tabou, c'est quelque chose d'interdit. Et je pense, quant à moi, que c'est un malentendu de cette idée d'entreprise de, ou d'entrepreneuriat social. Le fait de réaliser de bénéfices, ce n'est rien de mal. En fait, c'est quelque chose qui peut aider à améliorer votre communauté grâce à la création d'emplois. Donc, et donc, lorsque vous développez une entreprise, vous pouvez créer des emplois, vous pouvez également proposer des stages à des étudiants qui peuvent, grâce à votre entreprise, comprendre comment euh, accéder euh, au monde actif. C'est pour cette raison que j'estime je, qu'il y a différentes manières euh, que l'on peut desservir sa communauté grâce à votre projet. Et le fait de réaliser des bénéfices, euh, ce n'est pas quelque chose qui va à l'encontre d'un projet social. Hernando gorzan euh, du Venezuela euh, aimerait que savoir quels conseils pouvez-vous donner euh, à des entrepreneurs qui doivent travailler dans des économies instables Ça, c'est une excellente question. Laïla, est-ce que vous pourriez également répondre à cette question il est très dangereux euh, de chercher à créer une entreprise, surtout dans un environnement euh, instable. Par exemple, en Palestine, en Cisjordanie, euh, il y a une guerre en moyenne tous les cinq ans euh, qui mène euh, à l'effondrement complet de l'économie. Ainsi, au cours des 20 dernières années, les startups euh, en Palestine, ce sont eux euh, qui euh, vont booster l'économie. Donc plutôt euh, que d'avoir peur de relever ces défis, les startups et euh, le secteur privé peuvent euh, aider l'économie à ne pas s'effondrer. Et si cela se produit, euh, eh bien, cela n'impacte pas aussi fortement euh, les startups et le secteur privé. Il y a également énormément de lois et de réglementations qu'il faut respecter. Et c'est beaucoup plus difficile dans les, les zones de conflit ou dans les endroits où il y a des, de l'instabilité euh, politique ou des problèmes économiques. Donc les conseils que je pourrais donner à toute personne qui cherche à lancer une entreprise dans un environnement instable, c'est de bien comprendre le cadre législatif de l'environnement dans lequel vous allez travailler. Il faut toujours avoir un plan A, un plan B, un plan Z, il faut toujours avoir plusieurs plans de secours pour que vous ne soyez pas pris dans les fondements économiques. Il faut enregistrer votre entreprise dans plusieurs pays et bien sûr être toujours en conformité dans les lois du pays en question. Je pense que c'est l'un des conseils les plus importants que l'on m'a donné à moi et ceci nous a aidé donc à protéger notre start-up. Oui, c'est un défi qui se présente à beaucoup d'entrepreneurs. Donc Fanta, est-ce que vous pourriez maintenant nous parler, euh, non pas euh, du fait de créer une entreprise dans un environnement instable, mais plutôt de travailler avec des clients qui ne sont pas des clients tra soi-disant traditionnels, ou par exemple des clients auxquels on, on, on, la plupart des entreprises ne veulent pas le vendre parce qu'ils pensent que ces clients sont sous-représentés oui, ça c'est une question intéressante et nous sommes souvent confrontés à ce défi. Un jour, par exemple, quelqu'un qui m'a dit qu'il y a toujours des opportunités dans euh, des environnements qui sont en crise. Donc si vous voyez un problème et si vous voyez une communauté qui, qui peine euh, ou, ou qui lutte, il ne faut pas vous dire « non, là c'est trop difficile ». Mais plutôt si vous prenez le temps de comprendre euh, l'économité et d'identifier euh, les opportunités, vous serez peut-être étonné. Donc nous travaillons avec des personnes qui ne peuvent pas recevoir de prêts euh, de la part euh, de banques. Très souvent, les banques ne sont pas intéressées par ces personnes-là. Nous, au contraire, nous allons vers elles, car nous estimons qu'il faut les aider à établir leur solvabilité, il faut leur donner un soutien pour passer d'une opportunité non viable à une opportunité d'investissement. Donc, pour en venir à votre question, je pense que ce qui est bien lorsqu'on est entrepreneur, c'est que vous pouvez faire preuve d'innovation. Vous pouvez être créatif et identifier des opportunités que d'autres personnes ne voient pas. Donc si vous pouvez développer un produit qui va desserver une communauté dans le besoin, eh bien, vous allez pouvoir bâtir votre business model tout au cours de cela. Donc souvent, les personnes pensent que les PME avec lesquelles nous travaillons ne sont pas des opportunités commerciales, mais nous, au contraire, nous estimons que si on leur donne un coup de pouce, eh bien, ça va les aider. Et ça, c'est une autre manière, donc, d'analyser un problème. Merci à tous pour les questions que vous nous avez données. On va continuer à répondre à ces questions, mais avant cela, j'aimerais demander à Leila de nous parler de la puissance de la mise en réseau. Pourquoi est-ce que les réseaux et la mise en réseau sont tellement importants pour les entrepreneurs et notamment pour les entrepreneurs sociaux La mise en réseau, le networking, c'est vraiment l'un des piliers fondamentaux de toute stratégie commerciale que l'on peut euh, établir. Donc, comme toute stratégie euh, commerciale, il faut avoir un, un plan solide. Et en fait, nous avons mis nous-mêmes en œuvre une stratégie de mise en réseau agressive. Et cela vous permet, en effet, de vous mettre en lien avec des personnes, de vous mettre en lien avec des affiliations pour pouvoir euh, trouver des opportunités d'investissement ou de vente. Et cela vous aide également à vous ouvrir à d'autres communautés pour leur parler de ce que vous faites. Donc grâce à la mise en réseau, vous pouvez créer des liens qui vous permettent de mettre en commun des ressources et qui vous permettent de, de gagner du temps. Donc pour vraiment tirer le profit maximum de la mise en réseau, il faut avoir un plan d'action. Donc faites les recherches nécessaires, euh, identifiez la bonne cible et décidez comment vous allez donc euh, vous mettre en contact avec cette cible. Donc une fois que vous aurez identifié votre public cible, il faut établir une liste de priorités. Par exemple, lorsque vous participez à un événement de mise en réseau, un événement de networking, vous avez très peu de temps. Il faut donc euh, établir une liste de priorités. Quelles sont euh, les personnes euh, que vous souhaitez rencontrer en premier et qu'est-ce que vous pouvez leur proposer et qu'est-ce qu'ils peuvent vous proposer à leur tour Comment pouvez-vous euh, créer une collaboration Donc une fois que vous aurez identifié euh, vos priorités, il faut savoir ce que vous allez leur demander. Quelles sont les questions que vous allez leur poser donc euh, toute personne que vous allez rencontrer sait que vous avez une question à leur poser. Donc si vous parlez de votre projet et si vous n'arrivez jamais à leur poser les questions, eh bien ils ne vont pas vous écouter. Donc lorsque vous avez une question, il, il faut bien sûr en parler... Euh, et comme ça, vous allez comprendre comment créer des liens beaucoup plus pertinents, des liens plus solides. Donc, Vous allez rencontrer la personne, vous allez donc ensuite essayer de comprendre comment vous pouvez aider cette personne et comment elle peut vous aider à son tour. Il faut également vous rendre disponible à tout moment, à travers différents réseaux. Et pour faire cela, il faut vraiment sortir de votre zone de confort, il faut à tout prix rencontrer de nouvelles personnes, il faut discuter avec de nouvelles personnes, il faut que vous leur parliez de votre projet et de votre entreprise. Et grâce à cela, euh, euh, le, bouche, le réseau de bouche à oreille va vraiment euh, mieux fonctionner. Ceci va donc euh, augmenter euh, votre exposition euh, à, à d'autres personnes, à d'autres réseaux. Ce qui m'intéresse le plus avec les réseaux, c'est vraiment le suivi. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous discutez avec cette personne, ils ont parlé avec plein d'autres personnes. Donc une fois de retour chez vous, il faut que vous fassiez un suivi, il faut que vous les contactiez à nouveau. Et vous pouvez leur demander une autre rencontre, vous pouvez leur demander d'autres informations, vous pouvez leur envoyer un autre email. Et c'est grâce à cela que vous allez vraiment pouvoir faire fructifier cette relation. Vous allez donc passer euh, à un niveau beaucoup plus intéressant de mise en relation. Euh, chez Red Crow, nous avons des investissements, nous avons obtenu des dons grâce au networking. Nous travaillons avec la Banque mondiale, avec l'UNICEF, avec euh, la Croix-Rouge et d'autres associations. Les entrepreneurs sociaux, euh, notamment au Moyen-Orient, s'appuient très fortement sur le networking et sur la mise en réseau. Il faut que les personnes se sentent impliquées par votre produit. Il faut que les personnes cherchent à vous donner un coup de main, que ce soit un coup de main financier ou que ce soit une mise en relation. En fait, ceci aide la, le start-up à sortir de son petit environnement et à pouvoir se lancer sur un marché beaucoup plus élargi. Merci. Ça, c'était une, une réponse extrêmement euh, riche et intéressante. Nous allons donc retourner aux questions euh, posées par euh, nos spectateurs. Donc en Libéria, il nous pose une, une autre question. Quel conseil donneriez-vous à un entrepreneur qui souhaite avoir un impact sur le secteur financier ou le secteur bancaire Donc Gillian, est-ce que vous voulez tu veux répondre à cette question tout à fait. Par exemple, tout comme moi au début, je n'avais pas l'intention de devenir euh, entrepreneur social. Je n'avais pas l'intention d'avoir un impact sur le secteur bancaire. Donc en ce qui me concerne, j'ai identifié un problème, j'ai identifié une solution qui permet de créer de la valeur. Et il s'est trouvé par hasard que les banques faisaient partie de la solution. Et au début, nous ne connaissions pas le secteur bancaire très bien et nous avons donc... Nous avons donc cherché à avoir un impact sur un aspect de l'économie. Et donc, en général, il faut vraiment essayer d'approfondir sa connaissance de, du secteur en question. Euh, Ou vous pouvez identifier une opportunité et essayer de comprendre comment vous pouvez atteindre cet objectif, plutôt que d'avoir une approche hyper ciblée. Donc, si l'entrepreneur en question comprend très bien le secteur bancaire, s'il comprend le tissu social dans lequel il opère, si cet entrepreneur comprend où il peut avoir un impact, eh bien, il va réussir. Il faut donc détecter la valeur que vous pouvez créer pour la banque, pour que la banque adhère à votre projet. Ou plutôt, si vous voulez contourner les banques et si vous voulez euh, communiquer directement avec l'utilisateur final, quel sera euh, euh, le bénéfice que vous allez pouvoir proposer à cet utilisateur euh, et que la banque ne pourra pas lui proposer. En fait, ce qu'il faut faire, c'est vraiment identifier euh, les opportunités pour créer le plus d'impact possible et de pouvoir cibler euh, cela plutôt que d'avoir une approche trop ciblée ou trop spécifique. FONTA, quelle est votre contribution bon, Tout ce que j'aimerais rajouter à cela, c'est qu'il faut garder l'esprit que les banques n'ont pas le même, la même notion éthique. Les banques vont prendre des risques. Et, et donc si vous, vous avez un bon modèle économique, les banques vont vous suivre. Mais les banques ne seront jamais les premiers investisseurs. Ils veulent toujours avoir une preuve de votre capacité à réussir ou de votre expérience. Et comme Gillian l'a dit, ils ont un cycle de vente très très long. Et ça c'est trop long pour les start-up. Ce que vous devriez donc faire, c'est développer une approche de niche démontrer que ce que vous allez faire marche, que ça fonctionne réellement. Et il faut avoir les chiffres à l'appui, car les banques, ils adorent ça, ils adorent avoir des chiffres et des statistiques. Et pour moi, c'est une manière beaucoup plus efficace de créer des partenariats avec une banque. Il faut démontrer que vous avez déjà eu quelques réussites, et parfois, il faut faire preuve de créativité. Dans le cas de Soussou, par exemple, nous avons cherché à démontrer ce que nous pouvions faire à l'extérieur du secteur bancaire. Et ensuite, nous nous sommes rapprochés des banques pour qu'ils adoptent notre solution et notre produit. Donc faites preuve de créativité. Ne vous en pas dans la bureaucratie et les couches administratives de la banque. Essayez de créer un impact de manière indépendante. Et ensuite, une fois que vous aurez une certaine réussite, vous, vous allez pouvoir vous rapprocher des banques. Je pense que comme ça, ce sera beaucoup plus facile. Donc euh, à Honduras, il y a quelqu'un qui vous pose la question suivante. Quel conseils donnerez-vous pour euh, les start-up sociales qui ont besoin des financements Est-ce qu'il vaut mieux travailler avec un incubateur ou avec un accélérateur d'entreprise Leila, je vous passe la parole pour répondre à cette question. Lorsque nous avons commencé euh, Red Crow, nous avons commencé par travailler au sein d'un accélérateur d'entreprise et je pense que nous avons énormément bénéficié de cela. En effet, euh, l'accélérateur d'entreprise vous accompagne dans cette sphère de start-up et d'entrepreneuriat. Étape par étape, il vous donne des conseils techniques et il vous aide à créer un modèle économique et à créer un modèle, un plan de marketing. Et ça, c'était très intéressant pour nous car nous venons, euh, nous avons tous des parcours euh, de business, mais lorsqu'il faut créer une entreprise, ça, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus complexe. En plus de cela, les personnes que vous rencontrez dans l'accélérateur d'entreprise sont très importantes. Par exemple, vous allez rencontrer des start qui ont un peu plus de bouteilles ou vous allez rencontrer des personnes qui ont eu des échecs, qui ont eu des réussites et ces personnes-là vont vous donner énormément d'enseignements et vont vous donner énormément de conseils. Ça, ça nous a beaucoup aidé. Donc en ce qui me concerne, d'après mon expérience personnelle, je pense que l'accélérateur d'entreprise, c'est très important pour les start Très bonne question, mais j'aimerais savoir quelle est l'opinion euh, de nos collègues ici. J'aimerais savoir quels sont les avantages que vous voyez d'un côté et de l'autre, quelle est votre expérience, c'est par curiosité que je pose la question. Et pour moi, et il faut voir ce qu'un incubateur euh, par compression a euh, un accélérateur et surtout savoir ce que l'on cherche à en obtenir. Comme disait Leila, euh, il faut faire des recherches sur l'investisseur et puis il faut aussi faire des recherches sur chaque possibilité. Euh, quels sont les incubateurs possibles, quels sont les accélérateurs, il faut euh, parler avec des entrepreneurs pour vous aider à comprendre quelles sont les meilleures parties du programme, quels sont les domaines dans lesquels il n'y aura pas d'impact, euh, évaluer les programmes, les comparer, et ensuite euh, voir ce qui correspond le mieux à vos objectifs, euh, à vos points forts, vos points faibles, c'est de votre équipe, de vos collaborateurs. Euh, Peut-être y a-t-il une composante qui vous permet de participer, euh, capital ou pas capital. Il faut essayer de voir dans quelle mesure les programmes que ces instances proposent correspondent le mieux à vos objectifs. Un point de vue technique, par exemple, pour notre part, nous voulions nous concentrer sur notre message, euh, avoir une façon de prendre contact avec davantage d'investisseurs, euh, avoir des conversations avant qu'on démarre réellement, avoir l'occasion de présenter euh, vos projets, les opportunités que vous offrez, etc. Euh, nous avions pour notre part une bonne idée de ce que nous voulions obtenir du programme. Et ce qui nous permettait de mieux l'expliquer de voir les opportunités qui se présentaient, il faut bien évidemment euh, voir quels sont les conseillers, les mentors euh, qui pourraient vous aider, euh, voir dans quelle mesure elles peuvent avoir un impact, s'ils peuvent vous être utiles ou non. Les accélérateurs et les incubateurs vous permettent, bien sûr, de, de parvenir à vos objectifs, mais il faut étudier les points forts et les points faibles de chacun. Eh bien, en réalité, nous pensions au départ... Si on travaille avec un accélérateur qui travaille avec un fonds d'investissement, c'était important pour nous, ça pouvait être positif car cela nous permettre d'avoir accès à des capitaux, mais il faut parler avec l'investisseur, voir quel est le modèle commercial, prendre les contacts... Et il faut avoir d'abord avant tout un plan stratégique, savoir avec qui vous voulez parler, savoir euh, quels sont les euh, accès qu'offre l'accélérateur. Si vous êtes un accélérateur, vous devez mettre à profit le prestige, l'opportunité. Il faut euh, savoir quels sont les programmes, savoir quels sont les contacts à l'accélérateur. Euh, comment ils offrent des formations, quel genre d'informations. Il faut étudier tout cela avant que de prendre une décision. Nous aurons davantage de questions sur le euh, même sujet. Une entreprise, quelle est la différence entre une euh, entreprise à but lucratif et une but lucratif Comment la comparer à une entreprise sociale Eh bien, c'est propre au marché des États-Unis. Il y a bien sûr euh, un statut juridique... Euh Lorsqu'une entreprise génère davantage de recettes que de coûts, euh, cela a une influence sur la catégorie dans laquelle vous serez euh, placé sans but lucratif, vous devez avoir un impact sur la communauté alors qu'une entreprise qui travaille dans un but lucratif euh, répond à, à ses actionnaires, à ses investisseurs. Ce qui compte, c'est de savoir ce qu'il advient des bénéfices. Du point de vue financier, du point de vue juridique aussi. Et cela nous ramène à la question de savoir si le financement euh, provient d'un investisseur ou non. Euh, mais c'est ce une question statut juridique. L'ambassade des étudiants à Logo nous demande comment un gouvernement peut aider de façon efficace un entrepreneur social. Excellente question. Laila, essayez de nous répondre. Je crois que la fonction du gouvernement, enfin c'est un sujet un petit peu délicat ici au Moyen-Orient. Euh... Disons qu'un gouvernement peut faciliter la vie d'une entreprise euh, par le biais des règlements, par exemple, et... Lorsqu'on parle de la constitution juridique ou de changements qui permettraient de répondre aux besoins d'une entité de petite taille euh, qui euh, souhaite avoir un impact social, eh bien, le gouvernement peut euh, avoir une fonction de facilitation surtout dans le cas des entreprises dont l'objectif n'est pas seulement euh, de générer des bénéfices, mais aussi d'avoir un impact social. Euh, pour une start-up, eh bien, il faut faire la distinction entre start-up et petite entreprise, ou euh, le genre de capital qui est utilisé, la création de rentabilité, euh, tout cela intervient dans la définition ou dans la façon dont le gouvernement peut aider. Il nous reste encore quelques minutes. Et si vous êtes au centre wall hein, au Guatemala, on nous demande euh, « Pensez-vous que l'impact est plus important euh, en payant de bons salaires ou bien en ayant un impact sur la société ?» Je crois qu'investir euh, dans la communauté est, est gagnant à tous les coups. Euh, même si euh, vous, on ne sait jamais quelles sont les dépenses que l'on aura, et si vous avez par exemple une énorme masse salariale à payer facture, salariale à payer, cela vous créera des problèmes. Euh si on se concentre sur la façon de parvenir chez elle, d'agrandir, à mon avis il ne faudrait pas assumer une facture salariale trop lourde dès le début. Le stop-terrorisme, euh, nous voulons créer des apps et des projets pour lutter contre la radicalisation. Où pouvons-nous trouver un appui financier et un mentorat pour ce genre d'entreprise Excellente question. Laila, vous avez une idée Oui. Lorsque nous parlons de sécurité, d'atténuation de risques en général, euh, parler avec des entreprises humanitaires... Euh, est positif. D'ailleurs, il y a un très vif intérêt pour ce qui est de la sécurité. Au Moyen-Orient, en Europe, il y a un sommet annuel qui est organisé et nous veillons à y participer et voir, avoir une présence lors de ces réunions euh, importantes, euh, toutes ces manifestations qui s'occupent de sécurité. Nous tenons à y être présents. Nous communiquons aussi avec ceux euh, qui euh, travaillent avec le gouvernement, euh, les forces armées, les services de renseignement dans votre pays. Et cela vous permet d'élargir votre réseau de contacts et de découvrir ce qui pourrait être intéressé à financer ou même à vous donner des conseils, des suggestions. Oui, très rapidement. La Banque mondiale, par exemple, pourrait être importante, les Nations unies. Euh, il y a des, des programmes, toutes ces grosses organisations euh, DFID, euh, le USAID, par exemple, aussi les euh, organisations de gouvernement qui s'occupent des dons de développement. Euh, vous, il y a des programmes qui offrent des dons et vous pouvez demander à bénéficier. L'entrepreneuriat social est focalisé sur la décentralisation. Alors, comment les entreprises peuvent-elles mesurer l'impact qu'elles ont sur les communautés Gideon. Mesurer l'impact est tout à fait dans le droit fil de votre organisation, je crois. Oui, en effet, c'est une conversation que nous avons depuis très longtemps. Euh, mesurer l'impact, c'est ça qui est important. Et bien évidemment, la décentralisation euh, est importante dans cette optique. Comment mesurer l'impact sur les communautés que l'on ciblait Eh bien, il faut prendre un peu de recul. Dès le début, tout mesurer est extrêmement important. Euh, comme Fantal le décrivait, il faut être en mesure de montrer des résultats, les avantages. Il faut pouvoir les expliquer, les montrer à l'investisseur. Nous voulons mesurer euh, les résultats. Il est parfois difficile de prouver un impact si on ne sait pas quels sont les indicateurs et les systèmes de mesure. Il faut d'abord... Euh, mesurer l'impact, donc voir comment on peut ensuite euh, collecter des données, ajuster les données, faire des itérations afin d'améliorer la situation. Magnifique, excellente réponse. Euh, J'aimerais maintenant euh, que vous répondiez tous les trois à ceci. Quel est le secteur euh, qui vous enthousiasme pour l'avenir de l'entrepreneuriat social euh, euh, les chaînes de blocs, bien entendu, c'est ce qui nous intéresse le plus par l'avenir. Oui, aussi, il y a toute une série d'opportunités de relier l'impact social à, à une série d'entreprises, mais euh, l'automatisation nous attend à l'avenir. Il faut peut-être penser à des services qui ne sont pas encore localisés ou qui ne sont pas encore automatisés et voir quel l'impact qu'on pourrait avoir dans ces domaines-là. a. Je pense que c'est l'intelligence artificielle. Hein. C'est ce qui nous intéresse le plus par l'avenir. Je crois que ça pourrait énormément aider les communautés euh, au Moyen-Orient en particulier. Et je crois que c'est ça qui nous intéresse d'abord avant tout. Malheureusement, nous n'avons plus de temps et je voulais remercier Lelata Ta et Gideon de nous avoir euh, fait bénéficier de votre connaissance, de votre expérience. Nous tenons également à remercier les groupes euh, qui l'ont trouvé dans le monde euh, et nous avons des euh, publics ambassades euh, des États-Unis à Motoko, au Centre culturel américain Windhoek en Namibie, le Centre américain Moscou en Russie, le Centre binational à saint pédro ou Honduras, euh, et le centre américain Pointe-Noire, République Congo, le centre binational à Cordoba en Argentine, le centre binational à Managua au Nicaragua, le centre binational à Tegucigalpa au Honduras, le centre binational à la ville de Guatemala au Guatemala, le centre binatéral à Quetzaltenango Guatemala, le centre Walt Whitman à Guatemala, euh, le coin américain à, au Liberia également. Nous ne voulons pas que, bien que ce programme ait sa fin, euh, que cette conversation s'arrête. Alors, vous pouvez la continuer en ligne, par Internet. Vérifiez ici euh, pour les euh, manifestations, les prochaines euh, manifestations qui ont lieu, la prochaine, à Brisbane, en Australie. Euh, 21 pays de euh, Pacifique qui travaillent pour aider les communautés vulnérables, les communautés rurales et les femmes se réuniront pour euh, une série de séminaires. Si vous souhaitez participer, nous vous donnerons l'occasion d'avoir des contacts de les entrepreneurs. Vous aurez l'occasion euh, d'être euh, en contact et d'apprendre où se trouvent les ressources. Les candidatures doivent arriver pour le 31 août et vous pouvez euh, trouver les formulaires sur disconnect Org. Voilà, nous en avons terminé pour aujourd'hui. À bientôt.